Bienvenue dans cette nouvelle vidéo barre au sol enchaînement. Je vous propose d'apprendre maintenant la deuxième partie donc, de notre petite phrase. Nous avions fini la première comme ceci, les genoux écartés, les pieds liés. Donc nous enchaînons avec sur le 1 les deux pieds parallèles. Nous descendons jusqu'au sol par les mains. Reproduisez-vous sur le côté. Passez, jambe gauche tendue, arrivez main ici, coude derrière qui s'étire, main main, étire le bras, repart avec un appui, jambe droite, jambe gauche, et vous ramenez le pied droit devant au sol, alors que le genou, lui, gauche, est posé au sol. À partir de là, vous allez ouvrir le coude droit ici, on va étirer ici Bras et jambes ensemble. Et on va en revenir ici. On fait la même chose de l'autre côté. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Vous repartez, déposer ici vos appuis là. Et lorsque vous êtes là, il faut donc penser à ramener le pied qui est devant ici au sol. Le coude ici vient s'étirer derrière avant d'aller chercher un étirement qui va passer devant et côté. Nous y sommes. On peut essayer de le faire ensemble, cette fois-ci en miroir si vous voulez bien. On va essayer aussi de mettre la musique. Ça va aller un peu vite. Alors je vous laisserai... Après, regardez éventuellement la vidéo plusieurs fois pour essayer d'enchaîner cette deuxième séquence sur le rythme. On va essayer tout de suite. Alors, c'est parti. On démarre donc ici, fin de la première séquence. Et ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, l'autre côté. Sept, huit, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et 8 J'espère que ça a été. On peut essayer une dernière fois ensemble si vous voulez encore et puis troisième vidéo pour lier les deux séquences ensemble. C'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 4 et 5, 6, 7, 8. De l'autre côté, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Allez, bon courage, essayez de le faire plusieurs fois, on se retrouve dans une vidéo numéro 3 avec cette fois-ci première séquence et deuxième séquence en musique.